La parole est à monsieur Laurent Wauquiez. Vous ne faites plus sourire. Vous ne faites plus rire personne. Et nous vous accusons, vous, de ne pas respecter le loi climat. Et sachez-le, tout ceci va mal finir. N'avez-vous pas honte de votre comportement N'avez-vous pas honte du ridicule dans lequel vous vous êtes enfermé C'est un comportement de voyou. Supprimer le plus vite possible toutes les vidéos pour la rater,